Je suis président pour, euh, comment dire, les usagers de la, du foyer. Donc euh, je les aide euh, comme je peux, comment dire, pour euh, les démarches de, sur beaucoup de domaines. Il y a des personnes qui ne savent pas gérer, comment dire, leur argent. Donc ça, comment dire, c'est sûr que les, les curateurs, curatrices euh, mettent un, un pied, un frein, comment dire, dessus. Quoi. Après, quand ils iront mieux, et puis qu'ils euh, ne font pas de dépenses, après l'effort, le réconfort. Donc qu'est-ce qu'ils veulent les gens Ils ont envie de s'amuser. C'est pour ça qu'ils demandent toujours toujours plus comment dire, aux curateurs, aux curatrices, quoi Donc, même en tutelle, quoi, ils demandent toujours un peu plus pour pouvoir s'épanouir un peu. Il y, a, il y a des jeunes quand même ici, donc ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de s'amuser, voir du monde. Mais bon, avec 20 euros, vous faites une soirée, puis après, il n'y a plus rien. Il y a encore une soirée très minime, quoi très minime. Bah, C'est-à-dire que de, si on augmente d'un côté, on en perd de l'autre. Donc c'est ça, y est. on tournera toujours, comment dire, à, à, au même, au même euh, tarif par mois, quoi, dire, entre les aides et puis euh, le, le, le boulot, euh, on, on touchera, comment dire, euh, c est, c est, c est... les aides, si on, si on prend d'un côté, on nous l'enlève de l'autre côté. Donc euh, en général, ça c'est tout le temps, comment dire, euh, ça sert à rien quoi, de... de... Ou alors peut-être que l'État nous peut donner et pas nous reprendre à côté. Quoi. Donc, euh, mais tout ça, ce n'est pas de mon ressort. Je, je connais pas toutes les, toutes les lois aussi. Donc, euh, comme personne ne touche pareil ici, personne ne paye pareil ici qu'on a le foyer. Donc, c'est à ne rien y comprendre. Hein. C'est sûr qu'on est quand même dans un ESAD, donc on ne peut pas non plus comment dire, avoir des, des payes de, de, de ministres. Euh, mais... Euh, qui nous organisent au moins comment on des choses ici, quoi, avec l'argent qu'ils ont, l'État, nous on proposer beaucoup de choses comme on a faisaient avant, c'est-à-dire qu'on faisait des transferts, donc ils appellent ça comme ça, donc on est parti une semaine en vacances, ils programmaient tout, donc c'était payé, et puis voilà, donc maintenant ils ont tout arrêté, bah, tout le monde, après le boulot, c'est ils mangent, et puis la douche, et puis dodo, quoi. Okay. Donc c'est vraiment, c est, c est, pour moi c'est aberrant, quoi, et même moi je ne vis pas. C'est pour ça que je le dis à la, devant la caméra, qu'on a, je ne navigue pas non plus. Quoi. Il y a beaucoup de souffrance. Ici Oui. Il y a beaucoup de souffrance ici. Quoi. Parce que les gens ne peuvent pas s'amuser comme ils veulent. Quoi. Et il y en a qui ne savent pas comment dire non plus, qu'on a, qu'ils qu ont de l'argent et qu'ils pourraient s'amuser. Et... Non, ils, sont, ils ont été formés, formatés corner, dès le début comme ça. Donc euh, après, euh... ça leur fait ni chaud ni froid. J'ai l'impression de voir qu'on a des handicapés, mais qu'on uh, a qui. Ben, ils ne savent pas quoi, en fait, ils ne savent pas comment dire, euh... si on leur dit d'aller là, ils vont aller là, si on leur dit aller... ils ne savent pas quoi, c'est pour ça que quand je fais des réunions, ils arrivent un petit peu à parler avec moi, quoi. Je... je laisse la parole à une personne, après je demande à l'autre personne, tu aurais quelque chose à dire, il mais... y en a qui ne peuvent pas, mais avec moi ils arrivent quand même à discuter un minimum, donc on, on arrive à échanger et tout, mais ils sont contents après de la réunion, quoi. ils se ressentent vivants. Il bon, y a des sorties des fois, peut-être euh, au niveau de, bon, de, de, des, des chevaux donc, euh, donc pour aller faire euh, comment dire, un petit tour de, de galop, commandaire en cheval et tout ça. Mais il euh, n'y a pas grand chose, alors qu'avant il y avait toujours un, deux ou trois transferts par an. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait euh, 7-8 personnes usagées commandaires d'ici qui partaient, donnaient, comment donnaient un minimum comment dire, de, de participation. Et le reste, c'était l'ASM ou l'état qui donnait le, les sous. Mais du jour au lendemain, ils ont tout arrêté, quoi. Il n'y a pas assez, comment dire, d'échanges, de, de, même en, Bon, je vais peut-être être peu, aller un peu loin, là, mais au niveau, comment dire, curateur et curatrice, ou tutelle, euh, peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent avancer un petit peu les choses aussi, que, bon, bah, cela, qu'on en met à une partie de côté, et puis après, bah leur dire, bah, vous avez tant, amusez-vous, quoi. Mais ces gens-là ne le savent pas. Donc, qui c'est qui récupérera tout ça Ça sera l'État, comme on Il me semble que c'est ça. Hein. Moi, le message que j'ai à dire, c'est que dire, euh, tout, euh, tout travail mérite un salaire, mais un salaire comme il faut. Quoi. Pas comme on dit à 3,75 euros de l'heure. Il y en a, ça leur fera rien du tout. Mais il y en a d'autres qui ont travaillé dans le milieu ordinaire. Il y en a quand même quelques-uns ici. Et euh, ils se sentent un peu rejetés de la société, quoi, comme moi. Quoi.